Chers traders et investisseurs, mardi 5 novembre, bonjour. Alors félicitations, félicitations pour ceux qui suivent nos conseils en swing trading et pour notre équipe qui vient de donner et de réussir son troisième objectif gagnant consécutif sur les marchés depuis plusieurs semaines. En effet, nous avons atteint hier notre objectif que nous avions donné sur le DAX. Alors, ces marchés américains, effectivement, battent record sur record et entraînent le reste des marchés mondiaux à la hausse. Donc, comme je l'ai déjà dit hier, il ne faut surtout pas lutter contre le vent et aller en sens contraire. Alors évidemment, tout ceci est très fragile et d'ailleurs, nous ne prenons pas de nouvelles positions en Swing Trading pour le moment, nous attendons d'y voir plus clair. Mais rendez-vous compte, troisième objectif consécutif atteint depuis plusieurs semaines en Swing Trading, et ce tout à fait gracieusement pour les gens qui les suivent. Donc ce matin, les marchés ont légèrement consolidé et la session fut relativement difficile, mais malgré tout... Nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille. Nous attendons un après-midi au moins aussi actif. Avec des chiffres importants, en particulier à 4h, l'ISM non manufacturier. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.